Parfois l'amour ne suffit pas. Ne suffit pas. Parfois l'amour ne suffit pas. Oh, ne suffit pas. Parfois l'amour ne suffit pas. Oh, ne suffit pas. Parfois l'amour ne suffit pas. Oh, yeah, yeah Ne suffit pas. <rire> » Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Alors mon nom est Sammy J et je vais impacter une vie, une vidéo à la fois. Aujourd'hui j'aimerais qu'on parle des relations et quand je dis relations évidemment je parle de relations amoureuses. Je ne sais pas si comme moi vous avez eu à vous asseoir et faire une liste de mon homme idéal, vous savez, la fameuse liste où on a tous nos critères. Donc moi j'avais comme une d'être noire, 1m90 craindre Dieu, financièrement stable, stylé vous savez, et puis il y avait plein plein plein d'exemples, et quand je pensais à cette relation, je me voyais comme dans un conte de fées, oh ça va être beau, on va être heureux les est fou, rire, content et je me dis, quand je vais rencontrer cette personne, il faut juste que j'aime, je dois aimer cette personne, aimer, aimer, aimer et puis tout sera correct mais au fil du temps, je me suis rendu compte que l'amour seul ne suffit pas et vous savez que oui, quand on parle de relations amoureuses, l'amour c'est la base. Et quand il n'y a pas l'amour moi je considère en fait cette relation comme un contrat. Vous savez, comme un employeur et un employé, l'employeur vous donne un emploi parce qu'il a besoin de vos services. Et vous, vous recevez cet emploi parce que vous avez besoin de l'argent que l'employeur vous donne. Un peu comme une relation sans amour, vous savez que vous ne vous aimez pas. Il n'y a pas de connexion, mais vous êtes ensemble parce que l'autre personne a quelque chose que l'autre n'a pas. Donc vous vous, vous utilisez mutuellement jusqu'à ce que vous, vous n'en avez plus besoin et puis chacun va de son côté. Donc pour moi, oui, l'amour c'est la base, mais l'amour seul ne suffit pas. Je vais vous prendre une métaphore. Prenons par exemple un gâteau. Vous savez que la farine, c'est l'ingrédient principal. Sans la farine, on ne peut pas faire le gâteau. Donc... On a besoin de la farine, mais juste avec la farine seule, on ne peut pas faire des gâteaux. Donc on a besoin d'autres ingrédients comme les œufs, le lait, la levure, l'huile, etc., etc. Pour pouvoir faire quelque chose de beau, de présentable, de goûteux, de bon. Pareil pour les relations. Oui, l'amour c'est la base, mais on a besoin d'autres ingrédients pour rendre ça vraiment spécial, pour rendre ça unique. Uniforme, présentable, un autre à notre goût, jusqu'à ce que c'est plaisant. Et l'une des choses à laquelle je pense est le respect. Quand tu te dis aimer quelqu'un, tu respectes cette personne. Pas pour ce que la personne fait pour toi, pas pour ce que la personne te dit ou te donne. Mais juste parce que, en tant qu'humain, on a besoin de respect. Parce que personne ne veut être avec un homme qui frappe sur sa femme ou qui lui trompe. Ou quoi que ce soit aucun homme ne voudrait être avec une femme qui lui manque de respect une femme qui ne lui donne pas l'autorité dont il a besoin une femme qui lui traite comme s'il n'était rien et c'est comme ça dans toute relation le respect est primordial et quand on dit aimer on dit respecter et quand on parle de respect en tant qu'homme en tant que femme il n'y a pas place pour le chantage ou pour des comparaisons tu ne vas pas te lever et puis le matin tu vas dire oh, « Regarde, de telle façon, j'ai d'autres dragueurs, il y a des dragueurs dont tu n'es pas le seul choix que j'ai. » Tu ne peux pas dire ça à ta personne, tu ne peux pas dire ça à ton homme ou à ta femme. Parce qu'eux aussi, ils ne sont pas avec toi parce qu'ils n'ont pas d'autres choix. Il y a tellement de choix d'ailleurs. Mais si vous avez choisi d'être avec quelqu'un, alors soyez avec cette personne. Respectez-la au moins pour ne pas les comparer avec d'autres personnes. Tu es avec un homme aujourd'hui. Mais il ne te donne pas forcément tout ce dont tu as besoin. Parce que lui aussi n'a même pas ce dont il a besoin. Mais parce que tes amis ont des voyages, ont des fleurs, ont des cadeaux. Tu vas aller voir ton homme ou ta femme et dire « Ok, mais écoute, tes amis font ça. Pourquoi est-ce que toi-même tu ne peux faire ?» Mais non, ça ne se passe pas comme ça dans une relation. Si vous pensez qu'il y a des personnes qui vous traitent mieux, qui vont plus vous donner, mais allez vers ces personnes. Si vous avez choisi d'être avec quelqu'un maintenant, Respectez-le moins et respectez votre choix. Le respect est tellement important dans une relation. Donc, apprenons à nous respecter. Apprenons à ne pas faire des choses qu'on ne voudrait pas qu'on qu le fasse en retour. L'une des deuxièmes choses que je pense est importante dans une relation, c'est la confiance et l'honnêteté. Tu fais confiance à quelqu'un parce que la personne te dit la vérité, parce que la personne te démontre qu'il est une bonne personne, la personne te montre que non, tu peux compter sur elle. Tu as quelqu'un à côté de toi qui est là, qui te soutient, qui t'aime, qui te protège, qui fait tout pour toi. Et grâce à ça, tu construis une confiance. Et c'est souvent pour ça quand la confiance est brisée, c'est tellement rare de la reconstruire parce que tu sais, elle est fragile. On ne donne pas facilement la confiance à quelqu'un et qu'on décide de te la donner tu dois la chérir parce que si tu la brises, sache que tu viens de briser ta relation tu as beau aimer quelqu'un à fond tu as beau aimer quelqu'un profondément mais s'il n'y a pas de confiance toi même d'abord tu n'es pas en paix prenons par exemple la confiance si quelqu'un a eu à te tromper même si tu restes dans cette relation et la, la personne te dit, je vais aller au marché. Non, je vais voir, je vais voir mon ami. Dans ta tête, tu te dis, est-ce qu'elle va vraiment au marché Est-ce qu'elle va vraiment voir son ami Parce que cette confiance n'est plus là. Et on est rendu dans une société où la tromperie est devenue normale, en fait. On dit, de toutes les façons, tous les hommes trompent. Donc, trouve-toi juste un homme qui va te tromper, mais qui va toujours rester à tes côtés. De toutes les façons, toutes les femmes sont matérialistes. Donc, trouve-toi seulement une puce support Comment Pourquoi La tromperie n'est pas normale. La tromperie n'est pas quelque chose qui est supposé passer et puis comme si de rien n'était. Ça, c'est un manque de respect. C'est un manque aussi de confiance. C'est un manque de beaucoup de choses en fait. Et tant qu'on ne règle pas ce problème, il y aura toujours des lacunes, il y aura toujours un vide. Mais c'est tellement important. Quand on aime quelqu'un, il faut respecter. Il faut qu'il y ait un minimum de confiance. Et quand je parlais d'honnêteté, ce n'est pas juste envers ton partenaire Mais c'est envers toi-même Tu dois être honnête avec ce que tu veux Avec tes désirs, ce dont tu as besoin Ce qui te blesse Ce, qui, ce que tu aimes Ce que tu n'aimes pas Tout ça, tu dois prendre tout ça en considération Avant de te mettre en relation Parce que dès que tu te mets en relation Ça veut dire que même si cette personne N'a pas tous les critères dont tu as besoin Tu as quand même décidé d'être Avec cette personne dont tu supportes tu as décidé de faire des sacrifices ou des compromis. Et donc, il faut supporter. Donc, il n'y a pas de place pour les comparaisons. Il n'y a pas de place pour mon ami fait ça, tes camarades font ça. Pourquoi est-ce que toi-même, si tu ne fais, ça, ne fais pas ça? Tu as choisi ton support. Donc, à part l'amour, à part le respect, il y a la confiance et il y a l'honnêteté qui doit être là. Le pour être capable de donner de l'amour ou du bonheur, ou de l'assistance à une autre personne, il faut d'abord que nous-mêmes, on soit heureux, on soit contente on nous assiste. Et tant que tu n'es pas honnête avec ce dont tu as besoin, tu vas te, te retrouver en train de marcher d'une relation à l'une autre en ne pas être sûr de ce dont tu as besoin. Et puis, tu vas dire que les gens sont mauvais, alors que c'est toi qui n'as juste pas su mettre le point sur le « i » et être stable dans tout ce dont tu as besoin. Une autre chose à laquelle je pense, c'est... La communication, le dialogue. Dans une relation il faut savoir parler parce que l'autre personne ne lit pas dans les pensées, l'autre personne n'est pas là pour quand, constamment courir derrière ta peau dire parle-moi, parle-moi. Qu'est ce que tu veux? Qu'est ce qui ne va pas? Qu'est ce que qu'est ce que? On est supposé communiquer, on est supposé avoir une complicité par le dialogue. Tu, tu es capable de connaître qui est ta personne D'où elle vient Ce par quoi elle a traversé Pour être capable de mieux t'accommoder Pour être capable de mieux gérer des situations Pour être capable de savoir que, ah non, c'est vrai qu'elle est passée par ça donc et les gens se sont comportés comme ça, comme ça. Donc moi, je dois trouver une façon meilleure d'être avec ma personne, de mieux gérer la situation. La communication est tellement importante. Et quand il n'y a pas la communication, quand il n'y a pas le dialogue, on laisse la place pour l'imagination. Et quand tu t'assois pour imaginer les choses, la vérité est que les choses ne sont pas toujours bonnes. Toi, tu imagines juste le pire. Tu n'es pas en paix. Parce que tu te dis, pourquoi est-ce qu'elle ne me parle pas Elle ne me fait pas confiance. Elle ne me considère pas encore comme une personne à qui elle peut se confier. Tout ça. Alors, prenons notre courage. Discutons, même si ce sont des sujets des sujets difficiles, parce que c'est à travers ces conversations-là qu'on va fortifier notre relation, qu'on va grandir en tant que personne et construire une belle relation. Une autre chose que je pense est importante pour une relation à part l'amour, à part le respect, à part la confiance, l'honnêteté et la communication, c'est les efforts. Dans une relation, c'est un donnant-donnant. Tu ne peux pas dire aimer quelqu'un et de ton côté, tu es comme, de toutes les façons, il dit qu'il m'aime. Non. Il n'a qu'à tout faire. Donc tu penses qu'en tant qu'humain, on peut juste donner, donner, donner et ne pas recevoir. À un moment donné, moi-même qui donne, je serai fatiguée parce que je me dis, écoute, je donne de mon temps, de mon affection, de mon amour, de mon argent, de mon, de mon, de mon. Et la personne ne me montre même pas d'appréciation. La personne ne me dit même pas merci. La personne... En retour, ne m'aide pas, ne me soutient pas, ne fais pas ceci. Mais honnêtement, je fais ça. Pourquoi? C'est vrai qu'on a tendance à dire, donne et ne, ne te soucie pas de, de recevoir en retour. Mais la courtoisie voudrait au moins une reconnaissance. La relation, ce n'est pas juste l'homme qui doit tout donner, ce n'est pas juste la femme qui doit tout, nous, tout donner. Mais les deux, ensemble, donnent quelque chose pour faire un pour avancer ensemble donc vous avez besoin de donner aussi de votre temps donner aussi de votre détermination de votre consistance de votre honnêteté de tout ça vous allez me dire maintenant c'est même pas encore mon mari pourquoi est-ce que je vais donner pourquoi est-ce que je vais faire ça le truc c'est que la relation toute relation ce sont des étapes en fait ou bien la relation c'est comme un pont pour arriver au mariage tu passes par une relation tu ne vas pas rencontrer quelqu'un aujourd'hui puis vous allez vous marier demain il y a le processus de vous connaître, de rencontrer vos familles, de rencontrer vos amis, d'apprendre, de, de, de savoir c'est quoi vos défauts, vos qualités et tout ça et tout ça. Et c'est pendant cette relation-là que vous, vous allez savoir si vous voulez vraiment construire un avenir avec quelqu'un. Donc, si dans une relation, vous êtes réticente, vous vous cachez, vous ne parlez pas, vous ne faites rien, il n'y a pas d'effort, il n'y a rien, écoutez, personne ne va vouloir vivre avec une miette personne ne va vouloir vivre une personne qui ne donne pas aussi de sa personne de son temps de tout ce dont on a besoin donc sachez que il faut les efforts des deux côtés l'homme doit aider la femme doit aider l'homme doit doit travailler la femme doit travailler chacun donne sa part pour former quelque chose de bien donc si vous n'êtes pas prêt aujourd'hui pour donner ne vous mettez pas en relation et si vous n'êtes pas prêt pour cette relation-là, vous ne serez pas prêt pour le mariage parce que c'est une préparation en fait. Bien sûr, avec tous ces ingrédients-là, maintenant, on peut ajouter des petits trucs qui vont pimenter la, la relation parce qu'il faut bien pimenter la relation de la bonne façon, pas pimenter la relation en trompant, en disant que non, ça fait partie du processus. Pimenter avec des flatteries, avec des cadeaux, avec de l'amour, avec des, je sais pas, des belles paroles, chuchoter et tout ça. C'est une façon de juste montrer à une personne que vous n'avez pas peur de vous dévoiler. Vous n'avez pas peur de la honte quand vous êtes avec une personne vraiment que vous aimez, que vous chérissez. Vous n'avez pas peur d'être vous-même. Vous, vous n'avez pas peur même d'être souvent d'être un enfant parce que vous voulez vous assurer que votre personne est bien. Alors vous vous, vous, donnez, vous donnez des petits cadeaux, des petits mots, des petites fleurs, des petits... Il y a tout ça. Donc... Sachez que l'amour, ce n'est pas la seule chose qu'il faut dans une relation. Comme j'ai dit, vous pouvez aimer quelqu'un à en mourir. Mais s'il n'y a pas le respect, s'il n'y a pas la confiance, s'il n'y a pas l'honnêteté, s'il n'y a pas la, euh, la communication, la complicité, s'il n'y a pas les efforts que vous donnez même et les sacrifices aussi que vous avez à faire, sachez que votre relation, ça serait juste un pain fade, c'est juste un gâteau fade. On a tous besoin d'être là à 100%. On a tous besoin de donner de son temps, de, de donner soi-même. Faites très attention de ne pas comparer. Sachez que l'amour aussi, ce n'est pas pour les faibles. L'amour prend beaucoup de courage. Il faut beaucoup de courage pour aimer quelqu'un. Parce que vous vous dévoilez, vous vous montrez à quelqu'un. Et forcément, ce n'est pas beau. On n'est pas parfait. On n'a pas, pas que de, de bonnes qualités. Il y a aussi nos fautes, il y a aussi nos défauts. Et ça prend du courage de montrer ça à quelqu'un et, et prier et se dire que non, cette personne va m'aimer comme ça. Mais sachez que vous devez faire vos efforts. Vous devez aussi changer parce que, comme je dis, vous-même, vous ne connaissez pas c'est quoi tous vos défauts. Donc, on a, vous avez besoin d'un regard extérieur pour vous dire que, oh non, il y a ça que tu fais, mais ce n'est pas bien essaye un peu de changer, puis toi tu vois, tu dis ah oui c'est vrai et sachez surtout que il y aura toujours de mieux en fait que votre partenaire il y aura toujours de mieux que votre partenaire il y aura toujours de plus beau de plus sexy, de plus belle de plus intelligent, de plus riche de plus stylé mais il n'y a pas de personne comme votre partenaire et si vous avez choisi cette personne alors assumez votre choix jusqu'à la fin tout ce que vous pouvez faire c'est l'aimer comme la personne est, construisez un avenir ensemble, marcher main dans la main, dans la confiance, dans l'harmonie, dans la paix, dans la joie et vous dire que non, vous êtes en train de fonder quelque chose de, de super, quelque chose qui vous ressemble à vous, pas au regard des autres personnes mais quelque chose que vous construisez ensemble pour votre bonheur à vous, pas parce que votre famille veut ça, pas parce que vos amis font ça, pas parce que la société fait ça. Mais parce que vous, vous et votre personne, deux personnes, se sont mis ensemble pour un avenir commun, un amour comme, commun et vraiment marchent ensemble pour que tout fonctionne. J'espère que ce message aide quelqu'un. Sachez que l'amour, oui, c'est la base, mais il y a d'autres ingrédients. Alors, je suis arrivée à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, alors donnez-moi un pouce, partagez. Et n'oubliez pas de vous abonner, mais surtout dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous pensez fait d'une relation, ce qu'elle est. Qu'est-ce qui rend une relation meilleure? Qu'est-ce qui fait qu'une relation réussisse? Je sais que j'ai peut-être donné les cinq gros euh, ingrédients, les cinq gros caractères qu'on a besoin. Mais dites-moi aussi dans, votre, dans les commentaires si vous avez d'autres choses à suggérer. On est là pour tous apprendre, mais sachez que la relation, les relations c'est vraiment du travail. Ça prend du temps, ça prend la confiance, de l'honnêteté et si vous voulez vraiment que ça marche, alors donnez-vous à 100%, donnez-vous à fond et voyez les choses prospérer, voyez les choses devenir beaux et vous-même vous allez aimer tout ce, tout ce qui se passe. Alors je vous souhaite un bon dimanche, un bon début de semaine, merci d'être là et bye!